Hop là Caché dans le nuage Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de cette semaine avec justement un nouveau test de fumigène à trottoir comme vous l'avez vu en miniature. C'est de la marque Sparkler, Sparklers. C'est un fumigène à trottoir qui fonctionne une minute environ, qui fait une belle fumée rouge. Et pour se déclencher, on a simplement besoin d'ôter le capuchon du haut, de récupérer le bas, de gratter un coup, et ça se met à partir et ça crame. L'avantage de ce genre de fumigène, c'est qu'il n'y a pas besoin de flamme pour le démarrer et également pas besoin de tirette donc si jamais vous l'avez bien conservé dans votre sac ou autre, moi je me dis que dans le cadre d'un sac d'évacuation ça peut être intéressant si jamais justement vous êtes dans le cadre où il y a une inondation il y a besoin de vous signaler auprès des autorités parce qu'il y a un hélicoptère qui est pas loin que vous êtes sur votre toit et que justement vous n'avez pas forcément de lampe torche ou de choses qui fonctionnent parce que justement il a plu et que toutes ces choses là font que toutes les conditions réunies contre vous l'avantage de ce genre de choses c'est que s'il a été bien mis à étanche dans une pochette ou quelque chose de mise vide qui permet justement de le garder bien au sec vous aurez juste et que vous n'avez pas de briquet également hein, parce que l'avantage de ça c'est qu'il n'y a pas vraiment de mèche donc voilà comme je l'ai dit juste avant il y a plein d'avantages vous y allez vous craquez, ça part et c'est utilisable pendant donc c'est utilisable une fois hein. c'est à usage unique évidemment on est sur quelque chose qui va entre 5 et 10 euros ça dépend suivant les sites je vous mettrai également une vidéo sur la chaîne qui vous permettra au cas où d'acheter à l'avenir un de ces fumigènes-là. On va procéder au test. Vous allez pouvoir vous rendre compte en direct de ce que ça donne, de la, la puissance ou non du fumigène. J'essaie de me mettre un petit peu plus loin, que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Et euh, comme ça, vous aurez un meilleur avis sur tout ça. Et au cas où, bah, n'hésitez pas à cliquer juste là pour vous abonner. Ça peut être super cool. Et euh, en fin de vidéo, bah, je vous mettrai la petite option. C'est gratuit. C'est comme ça. Donc, on se retrouve là Voilà, justement pour tester ce fumigène rouge. Donc, hyper simple. Vous avez... Le fumigène en tant que tel, vous avez juste enlevé le bas parce que c'est là que vous aviez le grattoir, que vous avez le grattoir plutôt. Vous enlevez le haut également parce que c'est là que ça part. Le petit capuchon, on le garde de côté, ce sera utile pour la fin. Et après, il faut trouver la bonne manière de craquer ça. Si jamais vous ne connaissez pas, vous avez juste une poudre ici qui fait un petit peu l'étanchéité. La partie grattoir, on vient en contact, ça part, ça part d'ici et puis voilà quoi, normal, fumigène. Hein. Mais l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de l'allumer. En tout cas, d'avoir un briquet sur vous ou d'une tirette, un truc qui pourrait casser. C'est parti Le rouge, il est plus que voyant. Hein. Oh la vache Je pense que vous ne me voyez même plus. Hop là, caché dans le nuage. <rire> Donc voilà, franchement, pas mal. Hein pour un sac d'évacuation, ça peut être cool pour se faire repérer. Et vu la fumée rouge, bah franchement, ça laisse, enfin rouge rose, ça laisse une belle couleur dans les arbres derrière. Vous le gardez bien en bas de la main et franchement, ça chauffe pas, c'est facile à utiliser. Ou également le poser, évidemment. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Utilisation simple, tu le poses, ça fonctionne. Après, tu remets le capuchon des deux côtés, c'est réglé. Donc, je vous laisse deux vidéos, une de chaque côté, au cas où, bah, pour voir ce que j'ai fait d'autre sur ma chaîne, parce que... L'effet d'artifice c'est assez rare, mais j'en parle dans le cadre d'un sac d'évacuation justement. Et au cas où, cliquez juste ici pour vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et puis au cas où, si vous voulez voir d'autres vidéos, bah, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Allez, ciao